Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la démo du jeu très attendu qui n'est autre que Kitaria Fable. C'est un jeu qui est décrit comme étant à mi-chemin entre Animal Crossing, Stardew Valley, Secret of Mana ou Trial of Mana. C'est un jeu que j'appelle moi des jeux Kiwi Bonbon, ils sont très colorés, très choupinous. Euh, il est édité par Pcube Limited et développé par Twin Hearts. La date de sortie est prévue le 2 septembre 2021. Il est en français, c'est un RPG, action, fabrication, simulation. Nous sommes dans le monde de Ketaria, un monde paisible où l'on vit en harmonie avec la nature dans le village des Coussinets. Donc pour info, pour ceux qui ne parlent pas anglais, Kitty, ça veut dire chat en français. Donc on va incarner un joli petit chat au début. On verra par la suite, je l'ai testé un petit peu et franchement il est sympa et vraiment très détente. Mais il faut vraiment être adepte de ce genre de jeu. En tout cas, moi, par moment, je trouve que ça fait du bien. C'est mignon, c'est joli, c'est entraînant. Et puis, euh, voilà, c'est tout, tout simplement adapté à, à énormément de personnes, du plus jeune au plus âgé. Mais euh, c'est sympa, il y aura des petits combats, des petites choses à faire. Ça va être très choupinou tout ça. Mais la quiétude, donc du village des petits coussinets ne, devra pas, euh, ne, ne va pas durer. Car la nature devient agressive, obligeant l'Empire à faire appel à toi, joueur, pour enquêter et développer, et, euh, enquêter et euh, défendre ses habitants. Comme vous pouvez le voir, le jeu, pour l'instant, au niveau de la démo, en tout cas, n'est jouable qu'à la manette. Vous avez un mode solo, un mode coop. vous pouvez régler euh, les options du jeu, euh, mais dans la démo, vous ne pouvez pas jouer clavier-souris. Donc, ce qu'on va faire, on y va tout de suite Les légendes racontent que jadis, Kanoa d'Era subit ce qu'on appela le fléau. Un pouvoir mystérieux rendit soudain fous tous les monstres jusqu'au plus dociles. De puissants héros se rassemblèrent pour protéger le peuple. Après une âpre bataille, les monstres furent vaincus et le pouvoir mystérieux disparut. Les villageois retrouvèrent leur quotidien tranquille et la paix s'installa pour durer. Du moins, c'est ce que nous avons cru. Des rumeurs circulent sur le retour du fléau, mais l'ère des héros est révolue. Quel est le secret de ce mystérieux pouvoir Le continent de Canoadera connaîtra-t-il un jour un véritable, une véritable paix De l'Ouest, macaron. Ça fait des heures et on n'a toujours pas trouvé village. Je suis fatiguée. J'espère que le commandant bleu ne s'est pas trompé en nous indiquant le chemin. Mais je commence à désespérer là. Qu'est-ce qu'on qu qu lui a fait pour qu'il nous envoie aussi loin de la capitale, vraiment pff. Alors, on peut voir en haut notre vie. Euh, comme dans, quand, ça me fait surtout penser, moi, à Secret of Mana, Trial of Mana. Ce sont des jeux que j'adore. Euh, Secret of Mana étant plus vieux, mais il a été remasterisé. Et franchement, euh, tout cet univers, ça me fait penser à ça. Euh, en haut, donc, on a l'heure, euh, le temps, le niveau, euh, la map. En, à gauche, vous avez vos points de vie, le menu, etc. Alors, on va avancer. Bon, selon la carte, le village ne devrait pas être loin. Et Au fait, c'est assez dangereux de se balader dans un endroit qu'on ne connaît pas trop. Hein. On ferait mieux de se préparer à toute éventualité. On ne sait jamais, au cas où des monstres décident de nous attaquer. Même si j'espère que ça n'arrivera pas. Tu devrais équiper ton arme avant de continuer. Ok, donc on va équiper notre arme. Voilà, donc c'est une épée de débutant. Euh, elle a une puissance d'attaque de plus 20 Donc on va l'équiper euh, Oui Ici Voilà C'est bon Super Allons-y Prairie en amont. Tiens, qu'est-ce qui se passe Sniff. Des gluants sont en train de s'en prendre à quelqu'un. D'habitude, ils ne sont pas agressifs pourtant. Pauvre enfant, qu'est-ce qu'on fait Ben, on l'aide. Tu as raison, on ne peut pas abandonner une personne en détresse. C'est parti. Allons-y. Hé, hey, vous là Vos parents vous ont jamais dit d'être gentil avec les autres, surtout avec les enfants et les personnes âgées. Si vous voulez vous battre, trouvez au moins quelqu'un qui peut se défendre. Comme nous par exemple. Que tu racontes. Comme ça, ils la laisseront tranquille. Bon, ils arrivent, prépare-toi. Alors, on a des petites quêtes comme ça, ça, ça La quête s'est mise à jour Pfiou, tranquille Hé hey, petite, tout va bien C'était trop cool J'avais jamais vu quelqu'un se battre comme ça Oh, oh ça c'est parce qu'on s'entraîne depuis des années La classe, hein Bon, on devrait probablement te accompagner chez toi. Il est pas tard, pas vrai, Nian. Merci gentil voyageur, j'habite près d'ici. Venez, c'est par là. On se retrouve donc dans le, dans le petit village des coussinets avec un petit ours qui travaillait. Je trouve ça super mignon ça fait du bien toutes ces petites couleurs, euh, c'est tout choupinou, j'aime bien ces, ces jeux un petit peu kiwi c'est relaxant, c'est reposant, hein, c'est sympa, enfin moi j'aime bien en tout cas je prends plaisir comme je vous disais à rejouer à Secret of Mana et tout donc village de Patoun papi Oh ma chérie, ouf, tu es saine et sauve. Alors papy, c'est une. Alors on a fait un petit lapin et le papy, c'est une euh, biquette, je dirais. fait, Avec la petite barbiche blanche, c'est très mignon. J'avais si peur qu'il t'arrive des ennuis. En fait, elle avait justement des ennuis quand on est arrivé. Je t'avais dit de ne pas jouer trop loin du village, Erin. C'est encore dangereux dehors. Pardon, papy, il y avait une jolie libellule près de la rivière que je voulais attraper. Puis je suis tombée nez à nez avec des vilains monstres. J'ai eu si peur, papy. Heureusement, ces deux personnes sont venues m'aider. Merci beaucoup, gentil voyageur. Sois plus prudente la prochaine fois, mon enfant. Merci d'avoir sauvé ma petite fille. J'espère qu'elle vous causera plus d'ennuis à l'avenir. Ben, mais où sont mes manières? Bienvenue au village Patoun. Je suis Oliver, le chef du village. Puis-je vous, puis vous demander qui vous êtes? Oh, le village Patoun, super! Ça faisait des heures qu'on cherchait cet endroit, nous y voilà enfin. Je suis Macaron et voici Nyanza von Vibritz. Notre chef nous a déployés ici quand nous avons entendu dire que des monstres semaient le chaos dans les environs. « Ah, les soldats envoyés de la capitale, c'est donc vous !»« Comme vous avez pu le constater, nous avons des problèmes avec les monstres hors du village. »« Ils semblent plus agressifs ces temps-ci, ce qui nous pose beaucoup de problèmes quand nous sortons récolter des ressources. Aucun »« Aucun habitant ne sait se battre ici, alors nous avons demandé l'aide de la capitale. »« Ne vous en faites pas, monsieur, désormais, nous nous en occuperons pour que vous puissiez vivre en paix. » Merci beaucoup, c'est rassurant de vous avoir parmi nous. Il se fait tard, vous pouvez passer la nuit chez nous si vous souhaitez. Oh merci, mais nous avons déjà un endroit où dormir. Pourriez-vous nous indiquer où est la vieille maison de Tonton Payne Vous êtes de la famille de Payne Oui, Nyansa et son petit enfant. Quel dommage que nous n'ayons pas pu venir le voir quand il était encore là. J'espère que ça ne le dérangerait pas que nous occupions sa maison un moment. Ben, ne vous en faites pas, jeune soldat. Payne Thumbertbun est l'un des hommes les plus gentils que je connaisse. Il serait ravi de vous accueillir, surtout si Nyanza fait partie de sa famille. Suivez-moi, sa vieille maison est par là. Ferme Tom Bourbon. Alors le chef Oliver Ça peut avoir l'air miteux de l'extérieur Mais dedans c'est assez spacieux, confortable Je vous souhaite un bon séjour ici Tant qu'il y a des lignes, Ce sera parfait Merci de nous avoir accompagnés, monsieur le chef Vous devez être fatigué de votre voyage Je ne vous retiendrai pas plus Reposez-vous bien, on verra demain Bonne nuit Bonne nuit Rentrons à la maison, Irine. Bonne nuit, Macaron. Et bonne nuit, Nyanza. On est enfin arrivé. Entrons et reposons-nous. J'ai mal aux pieds, oh là là. Alors, avant de rentrer se coucher, ici, on peut effectivement remplir d'eau Pour l'instant, on peut rien faire. Donc il nous faut des rondins pour reconstruire ça, OK Par contre, je ne sais pas du tout euh, comment on prend les rondins. Ça viendra peut-être après. Il est 19h39. Ici c'est notre inventaire et ce qu'on veut vendre, en fait, on peut le mettre dans la boîte à vendre et quelqu'un viendra sûrement le chercher. Mais on va aller pour l'instant dormir. Ce qui va nous permettre de le sauvegarder, en fait. Alors ici, ce qui est sympa, c'est qu'ici, on peut changer l'apparence de notre petit chaton. Soit on le laisse gris comme il est là, soit on peut le mettre gris et blanc comme ceci, soit on peut le mettre sombre, soit il peut être malico, soit blanc soit tabi soit choco je pense qu'après au niveau du jeu il y aura peut-être d'autres apparences moi je trouve très joli et très mignon en gris et blanc euh, est ce que je peux et on peut pas au niveau de la démo voyez changer euh, son costume euh, etc peut-être qu'après au final on pourra allez on va aller dormir ici c'est pour sauvegarder voilà le point de sauvegarde et on va aller dormir et on fait une roulade sur notre lit pour pouvoir se mettre en position de dodo en tout cas moi je trouve ça super mignon c'est très sympa je vais te garder à l'œil pour 7 ans encore un jeu ça fait tellement de bien ce genre de jeu de temps en temps le soir on se pose et puis on joue tranquillement à ces, à ces petits jeux kiwi j'aime bien ça Allez, on est le jour 2, il est 7h12 du matin. Et on va aller... Alors ici, on peut s'entraîner. On peut rouler. Mais attention à la stamina. Là, avec LB, vous voyez, on a en bas des, des, des attaques. Qui sont plus puissantes que les autres, donc... Il faudra regarder ça en fonction des ennemis qu'on aura. On va sûrement débloquer des compétences au fur et à mesure qu'on va monter de niveau. Nous voilà de retour au village Patuna. Ah, ah. Qu'y a-t-il, team Il s'est passé quelque chose. Les euh, les monstres, il. Euh... Bonjour tout le monde. Il euh, y a un problème Ça n'a pas l'air d'aller. Ah, jeune soldat, bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Notre approvisionneur semble avoir des problèmes ici. Il respire profondément, Tim, et dis-nous ce qui s'est passé. J'étais euh, sur le chemin du retour pour, euh, pour le rapport des, des articles du magasin, mais quand je suis arrivé au champ de la rivière, je suis tombé sur un groupe d'orques, comme s'ils m'avaient attendu. J'ai eu si peur, chef, je suis partie en courant aussi vite que j'ai pu. J'ai laissé mon sac là-bas, il contient les choses que vous, Madame Pomme et Albi, la sage, avez demandé qu'est-ce que je devais faire. Tout va bien, Tim, au moins tu n'es pas blessé, c'est le principal. Jeune soldat, je suis désolé pour cette demande soudaine, mais accepteriez-vous d'aider Timmy à récupérer ses affaires Comme je disais hier, personne ici ne sait se battre, donc vous êtes notre seul espoir. Des soldats Vous savez vous battre je vous en prie, aidez-moi à récupérer mon sac. D'accord, chef, nous allons aider Timmy. Quand même, c'est assez bizarre que ces orques aient décidé de s'aventurer si loin de leur territoire. J'espère que ce n'est pas le fléau. Nous devons déterminer la cause et faire un rapport au commandant. Très bien, restez sur vos gardes. J'ai entendu dire que ces orques étaient redoutables. Tim, il te reste des provisions Oui, je crois que j'ai encore quelques croissants. Tenez, c'est pour vous. Mangez-en pour regagner de l'énergie vitale. Je suis désolée de vous imposer ça. Soyez prudent. Merci, on sera vite de retour. Alors, on a accepté la quête à faire perdu. On a les croissants dans le raccourci. Et au niveau de la map, voilà, on a là. On est ici. Et après, bah, on a quand même des choses à découvrir au niveau euh, de la démo. Peut-être que je ferai plusieurs épisodes, je verrai. Mais euh, en tout cas, c'est un jeu qui est très attendu par les joueurs et très prometteur apparemment. Alors, on va parler à Caramel. Je m'ennuie, on pourrait faire quelque chose d'amusant. Euh, pour le moment, non, parce que je dois aller apparemment tuer, tuer des bébêtes. Qu'est-ce que c'est ça Je peux pas le looter ça alors, ici, c'est quoi Une téléportation. D'accord, je peux me téléporter direct. Prairie en amont. Voilà, des petits coffres. Ça me fait énormément penser à plus qu'Animal Crossing. Donc, ce genre de jeu, ça me fait plus penser à Secret of Mana qu'autre qu chose. Un petit peu être les traîtres mais taper euh, son... son ennemi dans le dos j'entends un autre je sais pas il est. Ah, évidemment plus on va tuer de monstres va bah, plus euh... Plus on va monter en niveau. C'est un peu plus à des monstres parce que même les monstres sont mignons. Alors, prairie Patoun de l'Ouest. lui Icaroto euh, c'est pas c'est pas un petit on va bah, l'attirer quand même pas mal de vie on va manger un croissant oh, il est gros lui Débarrasser du petit l'embêtant c'est que j'arrive pas à voir Ah, il est gros lui mais comment je vais faire pour le buter lui Aïe Il m'a tué Je suis KO Il n'est pas si évident que ça en fait Il est gros lui J'ai peut-être le... le eu de le... Putain De le... Euh, comment dire De l'esquiver Donc on repart de là de notre sauvegarde. Hop. comme dans Secret of Mana je pense qu'il faut tuer pas mal de petits bonhommes verts afin de monter de niveau pour être un petit peu alors on a l'ours ici il vend des épées pour ça il faut des avoir des, des champignons de l'argent etc donc on verra ça plus tard On a un coffre ici. Mon inventaire Dans le coffre, je peux prendre les deux croissants supplémentaires. Ah oui, avant de partir, je peux me balader quand même dans le village. Voilà, qu'on voit un petit peu. Là, on a un vendeur de carottes ici. Je pense qu'il... Pour les animaux. Alors je peux pas sprinter, hein, courir un petit peu plus vite. Hein. Non, je peux pas. Je peux rouler, mais c'est tout. Alors, si ça me chagrine. Je sais pas comment du tout. On, on peut prendre les. Les affaires, si seulement c'était possible. Non. Ici c'est pour se téléporter. On va essayer d'esquiver le gros méchant là, euh, si c'est possible. niveau 3 J Essaie d'esquiver à lui. -même. Hop là. Hop là. Hop là. de la rivière. Alors le sac est ici, OK s'il y a des gros, on va essayer de les éviter. Hein. On n'est pas tellement encore au niveau pour pouvoir les affronter. Là! Là. On va sortir de son, de son champ de vision devant. Je m'attendais pas ça. Ah mais deux, ah mais non, pas deux. Si je tape dans lui, dans le pouce, on n'a pas, pas, on n'est pas arrivé. Hein. Tué un hein, déjà Deux. ça va quête mise à jour alors on va manger un hein, par contre ah, Sonnette de la vie donc on revient j'espère que les gros vilains vont pas repop euh, voilà On va pas traîner. On ne va pas tenter le diable. Hop. Ah, là, je suis pas allé. Qu'est-ce que c'est Point de retour. Priory patron de l'Est. Enregistrer ce point de retour, non. Qu'est-ce qu'on a ici Un petit camp. Là, on ne peut pas aller dans la mine. Non, allez, vous en... Va t'en, toi. Bon, bien sûr. Euh, il faudrait euh, prendre du temps, beaucoup plus de temps, pour tuer tous les petits ennemis, pour monter de niveau. Et être sûr d'être à niveau des, des, des combats. Hein. Aïe, mais... Euh... quelques-uns il m'a pas touché je pense pas. on va ramener le sac ils font mal quand même hein, ma barbe de vie après un shoot hein. euh, on va lui ramener le, le, le petit sac de Patoun. Il y a des choses à faire, mais je pense qu'il me faut une hache. Je pense qu'il me faut une pioche. Quand on en retrouve un petit peu. Est-ce que c'est au chef Bonjour, tu as bien dormi N'hésite pas à parler aux villageois si tu as besoin de quoi que ce soit. Perdu Timmy a perdu ses affaires au champ de la rivière quand, euh, quand des monstres l'ont pris à la chasse. On essaie de le retrouver un certain du village. Quête faire un rapport à Timmy. Il est où Timmy? Il est où Timmy? Ça me dit pas ça au niveau de la main parce que je le vois euh, pas du tout. Alors, oui, est Timmy chef Oliver. Ah ben, il est là. Oh, mon sac Merci beaucoup, vous êtes mes sauveurs. Il m'a donné 100 pièces. Les comportements des orques vous intriguent Désolée, mes amis, je ne sais pas trop ce qui les a pris non plus. Ça m'a surpris aussi. Mais avec un peu de chance, Albi, le sage, aura peut-être une idée. Ah, c'est vrai, vous ne l'avez encore jamais rencontré, si c'est le sage du village, c'est la personne la plus savance, savante que je connaisse. Je crois qu'avant, il était professeur à l'Académie royale. J'ai étudié là-bas, mais il n'enseignait pas mes classes. Et les autres professeurs ne parlaient jamais de lui. Vous voulez le rencontrer Je suis sûre qu'il pourra vous renseigner sur ce qui se passe. Il vit près du village, à l'orée de la forêt pour être exact. Et tant qu'à faire, vous pourriez lui apporter ce colis. C'est ce qu'il m'avait demandé. Ne le perdez pas, hein? Ah, colis pour Aldi. Bon maintenant je dois me préparer, j'ai d'autres colis à livrer aussi. Si vous avez besoin de provisions, n'hésitez pas à passer me voir au magasin. A bientôt les amis. Ok on va regarder un petit peu euh, ben, ce qu'elle vend. Ah, elle vend des œufs, du lait, de l'huile. Ok. Ici qu'est-ce qu'il y a Des croissants, la tarte aux pommes. Alors ça ce sont des objets de quête. Ok, Alors, très complet quand hein, même je trouve. Donc on a vu l'ours euh, qui est le forgeron. Alors, euh, comment je peux voir... Euh... Alors mes quêtes. Hein. Alors, après avoir quitté le village, partons au nord-ouest. La maisonnette du singe se trouve à l'entrée de la forêt. Ok. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille dormir Seulement, je ne sais plus où est ma baraque hein, avec tout ça. On ne m'a pas dit... Euh... On va tester. J'ai pas l'air d'être fatiguée. Peut-être que ça va me mettre euh, au, plume... là au plumard hein Là, non, le coffre, une fois qu'il est ouvert, il est ouvert. Hein. Ah, j'étais devant lui, j'ai pas vu. Je sais pas s'il faut qu'on remonte. Hein. Entrée de la forêt. Bah voilà, je fais que des attaques simples, hein, je ne vais pas gaspiller hein. si on peut dire mon mana. Il a peur pour il là les larmes ne me tue pas ne me tue pas si je te tue voilà Alors, au niveau de la map peur, je pas de me faire tuer je suis là il habiterait là peut-être maisonnette d'Albigne excusez-nous le sage Albigne qui êtes-vous Désolé de vous déranger, on est venu vous livrer un colis. Hmm. Je ne vous connais pas. Partez. Mais euh, vous connaissez l'approvisionneur du village C'est lui qui nous a demandé de vous apporter ça. Hmm. C'est la vérité. Hmm. Alors donnez-le-moi et partez. Quatre terminer un paquet pour Albi. Pourquoi cette attitude d'ours m'a léché, sage On nous avait dit que vous sauriez sûrement pourquoi les monstres sont de plus en plus agressifs. Pardonnez-moi de me montrer si direct dès notre rencontre, mais il paraît que vous avez travaillé à l'Académie Royale, c'est ce que Timmy... Ce phénomène ne doit pas vous laisser indifférent. Nous avons besoin de récolter le plus d'informations possible pour gérer la situation. Hum... En tout cas, les érudits de la capitale chercheraient à comprendre. Ah, désolé, je vous pose toutes ces questions avant même de m'être présenté. Nous sommes des soldats de la capitale, assignés récemment à la protection du village Patoun contre les monstres. Je ne fais pas confiance à quiconque venant de la capitale. Partez immédiatement. Mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé j'avais pourtant l'impression que l'Empire régnait de façon juste, que ce soit la ville ou les territoires alentours. Enfin, parfois, nos commandants se montrent un peu durs, c'est vrai, mais ils agissent comme ça pour le bien des gens. Hmm. Vous êtes bien trop jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Tout ce qui compte aux yeux de l'Empire, c'est le pouvoir et comment conquérir le monde avec. Vous êtes ses sujets pour l'instant. Vous dites être là pour nous aider, mais à l'avenir, qui sait Peut-être qu'ils vous diront d'arrêter tous ceux qui osent défier l'autorité. Quoi Écoutez, sage, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et l'Empire, mais je vous assure que notre objectif ici est de protéger le peuple. Nous vous promettons de maintenir la paix et de ne pas créer de conflit. Si vous découvrez que nous vous mentons, vous pouvez nous chasser d'ici de force. Sérieusement on n'a pas le choix, Nian. Sinon, il ne nous fera jamais confiance. Hmm. Pourquoi Pourquoi vous avoir envoyé ici Nous n'avons pas besoin d'aide. Nous pouvons nous occuper de défendre ce village nous-mêmes. Apparemment non. C'est le chef Oliver qui a envoyé une requête à la gave royale en premier lieu. Il a peur que les habitants ne puissent pas continuer à vivre normalement si cette situation se prolonge. Quant à pourquoi nous avons été assignés ici parce que j'ai perdu un pari avec le commandant bleu. Quoi euh, Je plaisante. Le commandant bleu s'est dit qu'on s'adapterait plus facilement si on nous envoyait quelque part où on, en a, où on avait de la famille. Si seulement tonton Payne était encore avec nous, on ne serait pas ici à perdre notre temps avec un sage qui refuse de nous éclairer. Tu as dit Payne Vous connaissiez Payne Thunderbun Thunderburn. « Mais oui, j'aurais dû le dire plus tôt. »« Oui, on le connaissait, vous ne saviez pas qu'il avait un petit enfant ?»« Ça y est, vous nous faites confiance maintenant ?»« Un petit enfant tu es son petit-fils »« Moi, je ressemble à Tonton Peigne, et il était rond et rose comme moi. »« C'est ça, bien sûr, même s'il n'appartient pas à la même espèce. »« Je vous assure que Peigne était son grand-père. »« Très bien. » vraiment son petit enfant, tu dois avoir une petite idée de ce qui s'est passé entre nous, les érudits et l'Empire. Quoi On n'en a jamais entendu parler et notre commandant ne nous a rien dit, ça c'est sûr. Tu es au courant de quelque chose, Nian Rien du tout. Donc, ils ne vous ont rien dit. Je vois, prends ceci. On a reçu un livre mystérieux. Si tu es vraiment de la famille de Payne, tu comprendras ce que c'est et comment t'en servir. Reviens me voir une fois que tu auras réussi. Maintenant, allez-vous-en. Ah, qui m'a énervé ce sage à nous prendre de haut Quelle mouche l'a piqué Hum, ça ne ressemble pas à un livre ordinaire, tu sais ce que c'est on va demander à Timmy, il aura peut-être une idée. Livre mystérieux. Il va peut-être falloir qu'on dorme aussi, je pense. Hein. On n'a pas de, de fatigue. Hein. Là-bas On va pas le laisser quand même On est tout seul On a tué tous les frères Alors Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy Mais tout le monde dort à cette Alors ici On a 6 fouilles Qu'est-ce qu'il vend citrouille, trouilles euh, Du cuivre, etc. Ok. Ici, c'est Popo. Nous, on cherche Timmy. Alors, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy, Timmy. Ben, c'est le, le marchand, Timmy. Master si je suis pas sûre qu'il soit... Là, on a Kiwi. Kiki, pardon Bienvenue à Lapin Blanc On propose des graines de fruits et légumes De la meilleure qualité qui soit N'hésite pas à venir me voir régulièrement Ok ah, C'est fermé Close, close, close Bah où qu'il est timide Alors voyons voir ça interroger Timmy à Village Patoune à propos de l'île mystérieuse. Ça ne dit pas où est Timmy. Hein. Euh... Mm -mm. On n'a pas d'autres infos Non. Bah Je sais pas, Timmy est peut-être trop lit. Je pense qu'il faut qu'on dorme. Hein. Au moins qu'on puisse rentrer dans les maisons. Est-ce qu'on peut Il oui, pas Il les capturer, il a les larmes, mon jeu. Je pense qu'il faut qu'on aille dormir, en fait. Là, on peut pas rentrer. Non. Alors, si je fais téléportation, qu'est-ce qu'on me propose D'aller au village, pas tout. Du... Bon. Je cherche ma baraque, en fait. Il Faut que j'aille, faut que je prenne le pont. Ok, je suis loin de la maison. Voilà. J'avais pas vu qu'il avait les yeux devant, donc j'aurais été dans son rayon. En fait, tout c'est par là. On a une carte, mais... Ouais, en fait, c'est de l'autre côté. Euh, hop. Alors, ce serait bien qu'on ait... Alors, je sais pas, c'est peut-être moi qui le rate. Mais ce serait bien qu'on ait un, un petit truc de téléporte qui nous permette de, de, de, nous, de nous rendre à la maison direct. Est-ce qu'on aurait ça euh, Non, il faut que j'aille, euh, que je revienne au village et que je prenne par le bas. Au village Patoun. Et à ce moment-là, il faut que je descende vers le bas. C'est vrai que tout à l'heure, quand on nous a dit d'aller dormir... On va remarquer, c'est le matin, hein, tout le monde va se lever. Euh... Alors, Kiki est toujours là. Les étalages sont là. Je pense qu'ils vont pas tarder. En tout cas, tout le monde fait des gros dodos. Sors-moi Il faut peut-être que j'aille dormir, hein, euh... On va voir ça hop. oui voilà la, la maison est juste vraiment là je suis allée me compliquer la vie moi hop comme d'habitude hein. on va dormir un petit peu ça nous restaurer je pense à notre, euh, notre vie On va donc en rester là pour cette première partie de la découverte du jeu très attendu qui n'entend ne que Kitaria Fable. On se retrouve très vite pour la partie 2. Je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et prenez soin de vous. Bye bye